Bonjour les amis, hier je vous promettais suite à la vidéo que je vous avais faite de parler aujourd'hui de la ligne imaginaire sur la route vous savez quand nous conduisons, nous avons la route sur laquelle nous nous trouvons et nous avons une trajectoire imaginaire que euh, cérébralement, mentalement nous nous créons afin de savoir où nous allons aller c'est quelque chose qui, qui met en, en pratique et en application quand on fait de, de la compétition automobile sur circuit mais également les motards euh, utilise cette technique mentale de ligne imaginaire de, de trajectoire idéale à suivre pour en effet avoir le, le meilleur temps possible le temps chrono possible quand vous faites du circuit vous avez en effet euh, les virages mais ce qu'il faut savoir c'est que la voiture ne suit pas idéalement le même euh, le même tracé que la route vous suggère, c'est à dire que vous pouvez en effet ce qu'on appelle couper sur la corde dans les virages, vous allez plutôt aller à l'intérieur ou à l'extérieur du virage dans certaines situations, mais tout ceci en vous imaginant une ligne imaginaire, une ligne fictive, on peut le voir également dans les jeux vidéo, hein. dans les jeux vidéo de course automobile, vous avez une petite ligne, une trajectoire idéale à suivre qui n'existe pas dans le réel, mais qui est indispensable dans votre mental pour pouvoir aller plus vite et pouvoir être plus performant. Eh bien, cette trajectoire imaginaire, nous pouvons également l'avoir dans notre vie. C'est, imaginez-vous un peu le parcours que vous voulez faire lorsque vous avez un objectif. Un objectif, souvent, on sait ce que cela doit représenter, on est dans un instant présent, on, est, on se projette vers un moment futur lorsque cet objectif euh, sera atteint, mais on ne s'imagine pas assez souvent... Le chemin que nous allons pouvoir parcourir est le chemin le plus performant et le plus court peut-être pour pouvoir y arriver. Voilà. Utilisez cette technique de ligne imaginaire pour pouvoir en effet vous projeter sur le parcours de votre objectif et le plus précisément possible savoir quelles sont les actions que vous devez mener, quels sont même éventuellement les problèmes et les, et les épreuves que vous pourriez rencontrer pour pouvoir les anticiper au même titre que nous anticipons notre trajectoire lorsque nous sommes dans la voiture, sur une moto, sur un vélo, ou quoi que ce soit. Qui roule, ou même qui marche en cheval, ça marche aussi. Voilà, c'était la petite pensée du jour. Demain, je vous parlerai de la conduite en ville et je vous ferai également, comme aujourd'hui, comme hier, un petit parallèle métaphorique et symbolique de ce que cela peut représenter dans notre vie. Je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. A demain, et merci d'être aussi nombreux. Partagez. Likez, diffusez à demain. Ciao.